Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est une équation, donner les propriétés qui permettent de résoudre une équation et illustrer l'ensemble avec deux exemples. Voici pour commencer quelques définitions. Une équation est une égalité dans laquelle des nombres inconnus sont désignés par des lettres. Résoudre une équation, c'est déterminer, si elles existent, toutes les valeurs des inconnus pour lesquelles l'égalité est vraie. L'ensemble de ces valeurs constituent les solutions de l'équation. Une équation peut permettre de modéliser un problème numérique concret et, en résolvant cette équation, on trouve alors les réponses à ce problème. Remarquons rapidement que certaines équations n'ont pas de solution. Par exemple, 0x égale 5. Effectivement, il n'existe pas de nombre qui, multiplié par 0, donne autre chose que 0. Cette équation n'a donc pas de solution. D'autres équations peuvent aussi avoir plusieurs solutions. C'est le cas par exemple de l'équation x égale 16, qui a deux solutions, 4 et moins 4. Effectivement, 4 ça fait 16, et moins 4 ça fait 16 aussi. Voici pour continuer les deux propriétés des égalités qui permettent de résoudre une équation. On ne change pas une égalité si on ajoute ou on retranche un même nombre à ses deux membres. Autrement dit, si a égale b, alors a plus c est égal à b plus c. Une égalité équivalente avec une différence. Deuxième propriété, on ne change pas une égalité si on multiplie ou on divise ces deux membres par un même nombre non nul. Autrement dit, si a égale b et c est non nul, alors a fois c est égal à b fois c. Une égalité équivalente avec un quotient. Pour illustrer tout cela, regardons ensemble un premier exemple. Alice et Bertrand jouent avec leur calculatrice. Ils affichent un même nombre. Alice le multiplie par 5 puis ajoute 3, tandis que Bertrand triple ce nombre puis retranche 7. Les machines affichent alors le même résultat. Quel nombre ont-ils affiché au début Pour modéliser cette situation, Désignons par x le nombre qu'ils affichent au départ sur leur calculatrice. Le résultat obtenu par Alice est 5x plus 3. Le résultat obtenu par Bertrand est 3x moins 7. Ces deux résultats sont égaux, donc on peut écrire l'égalité 5x plus 3 égale 3x moins 7. C'est une équation dont l'inconnu est x. Résolvons cette équation en regroupant les x dans le même membre, les constantes dans l'autre membre. Pour commencer, rappelons que l'égalité ne change pas si on retranche 3 à ces deux membres. On obtient alors 5x égale 3x moins 10. Ensuite, l'égalité ne change pas si on retranche 3x à ces deux membres. On obtient après réduction 2x égale moins 10. Enfin, il nous reste à isoler x, sachant que l'égalité ne change pas, si on divise ces deux membres par 2. On obtient, après simplification, x égale moins 5. La solution de notre équation est donc moins 5. Elle s'exprime simplement par un entier relatif. En conclusion, Alice et Bertrand avaient affiché moins 5 sur leur calculatrice. Prenons un autre exemple. Et résolvons l'équation 2 facteurs de 4 moins x égale 5x moins 1. Pour résoudre cette équation, commençons par développer le membre de gauche, ce qui donne 8 moins 2x égale 5x moins 1. Ensuite, l'égalité ne change pas si on ajoute 1 à ces deux membres, ce qui donne 9 moins 2x égale 5x. L'égalité ne change pas si on ajoute 2x à ces deux membres. On obtient après réduction 9 égale 7x. Enfin, il nous reste à isoler x, sachant que l'égalité ne change pas si on divise ces deux membres par 7. On obtient après simplification x égale 9 septième. La solution de notre équation est donc 9 septième. Attention cependant, 9 septième n'a pas d'écriture décimale exacte. Il serait donc incorrect de dire que la valeur approchée 1,28 est la solution de notre équation. Effectivement, le membre de gauche vaudrait alors 5,44 et celui de droite 5,4. Des résultats certes très proches mais différents. La solution s'exprime donc sous la forme d'une fraction. Pour conclure, retenez que l'application des deux propriétés énoncées dans cette vidéo et un peu de rigueur dans votre travail vous permettra de venir à bout de la résolution des équations.